Il existe deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est le monde des circonstances, des situations, des événements, de tout ce que les autres peuvent penser. Ça, c'est le monde extérieur. Le monde intérieur, c'est le monde de tes émotions, le monde de tes sensations, le monde de tes pensées, le monde de tes perceptions, hein? Le monde de, de, de, de, de, de ton énergie, de tout ce qui tourne à l'intérieur de toi et toi, tu es maître de ton monde intérieur. C'est comme si, en fait, il existe une zone, hein, dans toute ta vie, dans tout ce que tu es en train de vivre sur laquelle tu as un pouvoir d'influence. Il existe une autre zone sur laquelle que tu n'as aucun pouvoir d'influence. Mais par contre, tu dois comprendre ce que je suis en train de te de partager. Il existe deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Et la cause de nos souffrances, la gang, c'est le manque de présence au monde intérieur. La cause de nos souffrances, c'est le désir de contrôler le monde extérieur.